Ah, ok, je la pêche. La première fois que, que j'ai pris un vol, je suis arrivé à l'aéroport. C'était immense, la, la grandeur de l'avion. Ça m'a impressionné, ça m'a de suite passionné. Là, je suis mécanicien aéronautique, donc on s'occupe de la maintenance de nos avions et des changements de pièces et la maintenance régulière des avions. L'aéronautique, bah, c'est une passion, un métier que j'ai découvert avec euh, aussi les réseaux sociaux, etc. Et L'aéronautique en général me passionne depuis petit. L'aspect aussi technique du métier, parce qu'il y a une réelle technicité, une réelle responsabilité euh, au niveau des vols et des passagers. Ça me fait pas flipper. Moi, on est vraiment préparé, on est formé pour. Bah, notre métier, on travaille assez dans l'ombre, mais en réalité, sans nous, les, les avions ne décolleraient pas. Quand je touche à un moteur ou une vérif quelconque, on repense forcément à la sécurité des passagers. Forcément, c'est un métier avec des responsabilités. Je travaille pour Air France, Air France Industrie à Charles de Gaulle. J'ai déjà un bac, je refais un bac pro Aéronautique option système.